à la marche, en descendant du train. Depuis le, le Moyen-Âge, pratiquement, si vous voulez, et au XIXe siècle notamment, les étudiants se logeaient comme ils pouvaient. Il n'y avait pas l'idée de créer quelque chose spécialement pour les étudiants. Donc il fallait qu'il y ait un exemple. Tout ce que je sais, c'est que si ça a pris corps, c'est que qu'Emile Deutsch a décidé d'y mettre de l'argent et de, et de créer le premier objectif. Donc ils ont, ils, ont créé, ils ont construit ça et juste après la guerre de 14, en 1922 ou 1923, on a construit la cité, le, la Fondation Dutch. Et moi j'ai connu à l'âge de 6 ou 7 ans, la Fondation Dutch, j'ai assisté, à à, assisté même au, à la première pierre qui était dans une zone où, tout autour, euh, pas loin, il y avait des tas de baraquements provisoires, il y avait ce qu'on appelait la zone. Enfin, à cette époque-là, il y avait les fortifs, c'est-à-dire les anciennes fortifications, où moi-même, comme enfant, j'ai joué, bah, joué à la guerre dans là dedans. Le jour où j'ai assisté à la, à, la, à la première pierre de la fondation Dutch, il y avait des tas de curieux qui étaient venus, parce que ce n'était pas, pas du tout courant qu'il y a une réunion qui avait l'air un peu officielle à côté de ces baraquements qu'on était en train de démolir. Et je sais qu'il y avait beaucoup de curieux qui au point que la photographie que je dois avoir quelque part, où on voit les autorités avec leur chapeau haute forme en train de, de mettre la première pierre et de mettre une pelletée de ciment... Mais parmi les curieux qui étaient penchés sourds, il y avait le garçon boucher qui était là avec son uniforme de garçon de boucher c'était pas du tout un truc organisé, très officiel et les curieux s'étaient assemblés autour, c'était assez bizarre mais enfin l'idée donc de... était donc de faire de recevoir les étudiants dans des bonnes conditions dans des bonnes conditions de prix dans une espèce de ségrégation, sens qu'il y avait des bâtiments pour les hommes et des bâtiments pour les femmes au départ et, euh, et dans un endroit où euh, la fondation Dutch au début avait des, des organes, il y avait un, même un restaurant, par la suite ça a disparu, si vous voulez, parce que c la cité universitaire s'est développée et il y a eu la fondation internationale. Mais l'objectif initial de Émile Dutch, je ne sais pas s'il pensait à faire une cité, mais je crois que l'idée de développer au point ce qui était une fondation, au point d'en faire un ensemble, qui était la cité universitaire, non seulement une fondation mais une cité, euh, est venue de ce qu'ils ont intéressé, le ministre de l'instruction publique, qui s'appelait Honora. je vois souvent les gens qui s'arrêtent devant la, la plaque euh, sur le mur du, de, du pavillon central euh, et je trouve que c'est un beau discours euh, vous avez une version raccourcie ici dans le grand salon euh, c'est euh, un don qui était fait pour euh, une classe d'étudiants euh, à l'époque cette classe était une classe d'étudiants euh, plutôt français, masculin mais euh, ensuite, cette, euh, cette catégorie a changé un peu de caractère, mais c'est toujours la même catégorie. C'est les étudiants peu fortunés, euh, d'origine modeste, qui peuvent euh, faire des études, mais qui n'ont pas les moyens euh, nécessaires pour une vie euh, décente. Émile deutsch avait envie d'aider cette population-là. C'est une chose qui se passait beaucoup au début du siècle. Dans cette même partie de Paris, il y a des... Euh, Surtout les, euh, les fortifs, euh, on a construit des bâtiments en briques rouges, ainsi que dans beaucoup de quartiers de Paris, euh, des, euh, des fondations souvent qui sont reconnues d'utilité publique, qui sont des endroits qui accueillent des familles modestes. Il y avait une grande mouvement d'hygiénisme, de toutes sortes de choses qui faisaient que euh, à Deutsche Meere, 20 ans après les, euh, les grandes mécènes de, de tous ces bâtiments qu'on voit très bien à Paris. Euh, il a, il a voulu, voulu faire la même chose pour les étudiants. Une chose importante qui explique la forme de vos chambres et toutes sortes de choses, c'est euh, les idées hygiénistes du début du siècle euh, avec euh, beaucoup de lumière, beaucoup d'air. Euh, vous avez des volumes de chambres très sympathiques. Euh, vous avez même ces, euh, ces ventilations euh, que vous le euh, voulez ou non euh, euh, en hiver, il y a l'air euh, qui entre et tout ça, c'est une, c'est une idée que si on vit dans un endroit qui est trop enfermé, c'est mauvais pour le cerveau, c'est mauvais pour le corps, c'est, euh, euh, c'est une façon de dégrader, dégrader euh, les gens socialement. Émile Dodge de la Meurthe a acheté un terrain spécial pour la fondation, alors que toutes les fondations ultérieures étaient simplement implantées dans un endroit qui était disponible, mais ne disposait pas, si vous voulez, de, de, de jardins appropriés pour en faire vraiment un ensemble de, de vie. Mon père, qui était très, qui avait beaucoup visité l'Angleterre, connaissait les des univers, certaines universités anglaises qui sont d'un type très différent, qui sont quelquefois... Et on lui a, on lui a reproché d'avoir d'être inspiré par ça pour faire cette... Et même, on lui a reproché l'architecture de la Fondation Dutch en disant, mais c'est... Or, il se trouve que l'architecture de ces, ces campus euh, anglais, qui datent de la fin du Moyen-Âge, si vous voulez, était une époque où le style d'architecture était franco-anglais. Le, le, le développement des gothiques s'est fait à la fois en Angleterre et en France. Quand il y a eu la guerre de 39-40, il y a eu l'occupation allemande les, les Allemands ont, ont, ont mis la main sur cela et ont transformé en hôpital un hôpital pour les militaires pendant les années d'occupation. On s'est aperçu, juste après la guerre, alors après avoir remis en état la Fondation Dutch, que les étudiants étaient obligés de, de subir des tas d'examens de, euh, physiques. Ils étaient obligés d'aller dans 6 ou 8 endroits différents, des hôpitaux différents à Paris. On a donc créé, pour éviter que les étudiants aillent aux quatre coins de Paris et perdent beaucoup de temps, on a créé à la Fondation Dutch, dans le pavillon Curie, la médecine préventive. On a pris comme exemple le, les usines de fabrication qui partent du cochon pour faire de façon plus rationnelle possible des saucissons, des jambons, etc. Et donc il s'agissait de faire des opérations bien précises dans le minimum de temps et avec une organisation, alors ça a été assez amusant à faire, donc euh, les, les étudiants se présentaient à l'entrée, se déshabillaient, ils accrochaient leurs vêtements tout de suite sur un système que j'avais installé, avec, euh, qui, qui faisait circuler les vêtements jusqu'à l'autre côté du bâtiment, façon qu'ils les retrouvent à la sortie, et ensuite ils passaient successivement dans des bureaux d'examens, de pour les avoir tous, et à la fin, ils avaient donc passé en, en une heure et demie ce qu'ils avaient l'habitude de faire en six endroits différents de Paris. Et toutes les chambres ont été transformées, plus ou moins, dans la mesure où on n'a pas... Ils ont même commencé à défigurer, parce qu'ils ont vu lui mettre des fenêtres plus isolantes et en... en... Je m'en suis aperçu un jour, moi je ne occupais pas, je m'aperçus sur le boulevard qu'on avait mis des fenêtres en, en polystyrène, en, en PVC, et je me suis dit « mais c'est pas du tout le, le style d'origine ». Et je suis intervenu, et ils ont arrêté ça, et ils ont trouvé depuis une solution pour faire des fenêtres isolantes, tout en gardant ce caractère des petites fenêtres à petits carreaux qui est en harmonie avec le style de l'architecture qu'on ne peut pas changer vraiment une chose que j'aurais jamais imaginé qui allait m'arriver mais c'est arrivé un couple de qui habitait à la Dutch 49 ans avant que je sois à la Dutch était venu me frapper à la porte pour, pour me dire que on s'est connu dans cette chambre ils m'ont demandé de de visiter la chambre et tout, pour voir s'il si y aurait quelque chose qui a changé. Quand le monsieur il est rentré il, il m'a dit euh, « tout, tout est parfaitement comme avant, rien n'a changé. » Sauf qu'il y avait moins de bordel que ça avant. Donc j'ai rigolé et, et je lui ai dit « Bon, avant c'était chambre de dame parce que dans ce bâtiment là c'était que des dames et à un moment la dame elle m'a dit que quand elle faisait son, son mémoire de, de DEA à l'époque parce que maintenant c'est master, euh, lui il était sur le lit et la dame était sur cette table en train de rédiger son, son mémoire. Ce qu'il y a c'est que avant euh, le monsieur, il, il sautait par la fenêtre pour voir la dame en cachette. Il y a six bâtiments différents pour les résidences, ce qui fait que vous n'êtes pas sous le regard constant de, de personnes au, à l'entrée, vous n'êtes pas surveillé, vous vivez en une, une indépendance euh, très appréciable. Et c'est une chose qui n'existe pas. Que je sache, ça n'existe pas ailleurs, la cité. Et c'est important, c'est un, un des problèmes, c'est un des aspects euh, Wild West, comme on, on a pu dire, de la Deutsche. Et c'est une chose qui, euh, je pense que vous êtes euh, tous euh, absolument de l'âge où il faut avoir ces libertés-là. Ce que vous trouvez évidemment ici, c'est un lieu qui est euh, très étrange, très insolite dans le monde, et qui, euh, qui a un côté, comme on dit toujours, utopie. C'est pas seulement une utopie, il y a beaucoup d'aspects extrêmement, euh, comment dire, problématiques de la vie moderne, euh, mais enfin vous avez cette grosse euh, communauté qui vit dans un monde euh, un tout petit peu comme un aquarium, mais un aquarium très agréable.